Bonsoir, euh, bienvenue sur Plus FM, l'émission Ça part en live. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Avec nous pour parler de musique et surtout pour exécuter en direct des, des morceaux en live, puisque l'émission s'appelle Ça part en live. Eh bien, deux formations. Nous avons à ma droite Bernard Linazar et son frangin Jean-Pierre Poulain. Donc, euh, d'authentiques lyricistes de la vallée du Cher. Ce sont des, des poètes ruraux un petit peu. Donne un peu dans le créneau chansons anarchistes euh, engagées, etc. Et à ma gauche, eh bien, nous avons le groupe 41 balles. Ce sont des poètes urbains qui viennent des quartiers nord de, de Blois. Ils viennent de sortir un superbe CD. Euh, on les a vus déjà dernièrement euh, au Choquet sur l'espace culturel. Ils voilà. se produisent en concert prochainement à la maison de Bégon. Enfin bon, ça, ça, ça roule pas mal pour eux. Et nous allons justement débuter l'émission avec un extrait de ce CD de 41 balles. Le CD s'intitule Partie de Zéro Et le titre que nous avons choisi pour vous C'est euh, Calcule, Calcule pas les gens Merci Razapo voilà. pour le Exactement. renfort Et problème. on va faire connaissance les uns les autres Juste après donc cet extrait de, de l'album Le tout nouveau album 41 balles C'est parti Voilà, le groupe 41 balles, extrait de leur euh, album qui vient de sortir, donc euh, partie de zéro. Et le titre, euh, c'était donc euh, ⁇ Calcule pas les gens ⁇ Alors nous allons faire connaissance et surtout euh, entendre euh, le groupe 41 balles en deuxième partie de l'émission à partir de 20h. Mais tout de suite, euh, nos premiers invités, donc Bernard euh, Linazar et Jean-Pierre euh, Poulain. Comme je vous disais, euh, bah, ils sont basés dans, dans la vallée du Cher, euh, du côté de, de Montoux-Cher. Euh, Montou -sur, sur cher oui, pour euh... moi, euh, Bernard Linazar. — Salut Bernard. Et Jean-Pierre, euh, donc ton, ton frère ?— Mon frère, oui. — Et Jean-Pierre, tu étais basé où, pareil — Château-Renaud. Château — Renault. Ah oui, tu es venu un, un peu plus loin. — Mon frère 200. — 200, voilà, OK. <rire> Et vous avez pas euh, l'oubli, changer de nom, euh, chacun non c'est enfin bon. Oui, moi c'est euh, un Kinasar, nom de scène, l'artiste, hein, voilà. Euh, ok, c'était oui, ton ouais. nom de scène, ok. <rire> Très bien. Et donc en fait, l'occasion de, de vous inviter tous les deux en studio, c'était en fait la, la sortie de, de, de l'album cette année qui s'intitule « Réaction en chaîne », c'est ça Oui, voilà. Et donc vous avez eu tous les deux un, un spectacle euh, ou... bah, euh, Là, c'est toutes mes chansons que j'ai mises sur un album. Et puis maintenant, bon, bah, je prends les musiciens euh, au fur et à mesure des besoins, on va dire parce que au début j'étais tout seul et là maintenant euh, on est deux et enfin Jean-Pierre a fait toutes les guitares électriques quand même sur le CD et euh, la vidéo aussi il participe à la vidéo qui est sur le CD d'accord et qu'on on... trouve sur YouTube aussi sur YouTube ah hein, oui faut appeler Linazar Linazar tout, tout Linazar sur YouTube et puis, euh, on tombe sur la vidéo. Euh, et alors là, euh, on passe un bon moment, parce que euh, c'est humoristique. Mais euh, on parle de choses euh, très graves, quand même, euh, qui concernent la vie de tous les jours. Euh, de alors quoi, par jours. exemple De quoi vous parlez euh... ben, Ce qui intéresse euh, tout le monde, c'est l'argent. <rire> alors, on parle d'argent. Et... Bah, on peut peut-être le faire, là le... Oui, le bah, jeu oui volontiers. On peut oui. Jouer. Ah, oui, bon ben, à ce moment-là. On va faire action... la vidéo sans... Euh, sans, sans, les les images. Images. Sans, sans, sans les images, <rire> puisque nous sommes à la radio sur FM. Mm -hmm. Ça part en live, donc avec Bernard Linazar et Jean-Pierre Poulain qui s'apprêtent à interpréter. Non, non, non. Non, non, non. petit tour autour de la terre Et partout j'ai vu la même galère Le même système monétaire qui nous enchaîne Mais quand allons-nous enfin couper ces chaînes Que tu comprends ce que je chante là en fait euh, j'étais dans mon truc là dans mon délire. Bah là oui je vois. voyais tu étais parti mais bon euh, quand même est ce que tu comprends ce que je chante bah attends euh, tu euh, chantais quoi là, enfin exactement. je vais te donner un exemple parce que ça ira plus vite euh, <rire> parce que euh, qui c'est qui crée l'argent bah alors là euh, je sais pas moi Enfin, je, je me suis jamais posé la question ah. <rire> oui bon bah si tu es obligé de te poser la question qu'est ce que tu réponds là ça bon, bah alors là euh, je sais pas moi bah on va dire, euh, je ne sais pas qui s'est créé l'argent, bah, le gouvernement par exemple, ça paraît logique. Euh. Ah oui, oui c'est ce que tout le monde pense, oui, c'est le gouvernement. Bah ouais, Mais logique, ça, ouais. si c'était le gouvernement, euh, il n'y aurait pas de dette publique parce qu'il ne se payerait pas un intérêt à lui-même. Ah ouais, il faudrait être con, ouais. Ben bah, oui. Bah, une deuxième question, là. celle-là est plus facile, et simple, celle-là. Euh, quand tu as besoin d'un gros truc, tu es obligé de faire un emprunt, tu vas à la banque, tu vas faire ton emprunt, euh, bah, là, l'argent, il vient d'où — Ah oui, bon, voilà, ouais, là, bah, c'est facile. Là, ouais C'est les gens, ils travaillent, donc euh, ils ont la paye sur la banque, là. On, euh, après, moi, je viens, puis on me donne l'argent de, des autres. Ah. Euh, voilà, c'est comme ça. — Ouais, c'est ce qu'on croit. Mais bah. ça se passe pas du tout comme ça. — Ah bon Ça se passe comment, alors ?— Eh ben l'employé de banque à qui tu as affaire, pour faire ton crédit, euh, ben lui, il crée l'argent de toutes pièces Enfin, de toute pièce, oh. enfin, c'est plus de toute pièce, puisque maintenant, avec les ordinateurs, il tape les chiffres les GC s'inscrivent et, mmh. et ça se met sur ton compte et puis voilà c'est fait. Oui, euh, c'est pas plus compliqué que ça. <rire> ouais. non, mais... Attends, mais c'est pas possible ça, ben, ben, ça, se passe comme ça. Hein. Ah, attends, mais tu me dis ça, mais il faut des preuves là, on peut pas ah, bah... se rendre compte là de ces... Ah bah trucs. oui, euh, on peut pas dire des choses comme ça si, hein, sans avoir des preuves, mais regarde des preuves là, regarde, tiens, regarde tout ça là. Tous les livres, là j'en ai combien là j'ai même le, le, le livre de la Banque de France officiel, oh ben où ben c'est marqué euh, noir sur blanc, que euh, ça se passe comme ça, quoi. <rire> — Ah ouais ?— bah, oui. — Ouais, mais... Et si, moi, je tape sur Internet et... Parce que les bouquins... Ah — ouais. ben... Ah ben... Ah bah si, toi, t'as un ad d'Internet, c'est facile. Création monétaire sur Internet... Euh... — Oh. — Oui. Euh... Enfin bon, là... Voilà. Euh, — bon, On va dire que je suis sceptique, parce que, de toute façon, bah, je vais vérifier. Hein, de toute façon, en tout cas, je ouais. peux te dire un truc. C'est que si ce que tu dis, c'est vrai... Et eh bien là, moi, ça va pas se passer comme ça. Hein. Moi, je fais un scandale. Là. Je vais aller voir les, les associations, les partis politiques, les syndicats, tout ça. Fin... Ah bon ah ben ouais. Ouais. Toi, ça te fait pas peur, toi ouais. euh... Attends, on a peur de quoi, là Bah, je sais, tu touches à la finance, là, et les, et les financiers font des tas d'études. Toi, tu dis ça comme ça hein Bah ouais, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour se révolter, je sais pas, pour... Euh... Pourquoi, ah, toi ça, Ah bah, moi, moi, je crois pas, parce que moi, j'ai pas fait beaucoup d'études, et puis je me révolte. Dès que j'ai appris ça, j'ai dit « bon sang, c'est pas possible ». Ah, puis le gouvernement, il s'endette euh, auprès des banquiers comme ça, euh, il paye les intérêts, et après, on a même le culot de nous dire que euh, les, enfin, plus attends, nos impôts, ça suffit pas... Euh... Enfin, attends, si c'est si vrai, hein, je n'ai pas encore vérifié. Ah, bah oui. Bon, mais... Oui, mais bon... Bon, je vais taper ce que tu dis à ça. Oui puis bon, bah, tu fais comme tu veux. Hein. Ouais. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non C'est bien normal Non, non, non, non, non, non, non, non, non — Merci pour ce, ce cours d'économie. Euh... — Oui. Bon, bah, évidemment, il faut aller plus loin. Hein, faut... Euh, — Alors j'ai pas tout euh, que... Bernard. Donc en gros, les, les banquiers, euh, de toutes pièces, grâce à quelques numérotations sur le clavier, ils créent de l'argent comme ça euh... ?— Oui. L'argent est créé. Euh... — Selon vous, selon votre euh, Thierry. Selon Mais le oui. bouquin... De... Alors Et... vous avez parlé de, de, de, de livres de référence, euh, quelques noms d'auteurs, euh, quelques titres... Euh... — Oui. Il y en a... Bon, introduction à l'économie, les théories monétaires... Bon, ben... Bah... Euh... En fait, c'est des livres d'étudiants, quoi. Mm -hmm. Oui, ou qu'on apprend comment ça se passe. Et puis là, euh, donc on quand quand il y a par exemple euh, des gars comme Bayrou, n'importe qui, qui disent oh, oui, il faut rembourser la dette et tout, mais non. Un, un banque, un gouvernement ne doit pas avoir de dette publique. Il faut, euh, — bah, Oui, mais les, les, les gouvernements n'ont plus de planches à billets. Parce qu'en fait, autrefois, c'était le cas. Mais maintenant, il y a des fonds monétaires pour l'Europe. Euh, et puis l'FMI, fonds monétaires, etc., International, euh, la banque... Je sais pas comment ça s'appelle, la Federal Bank euh, aux États-Unis, etc. — enfin bon, euh. Comme on vient de dire tout à l'heure, c'est plus des planches à billets, maintenant. C'est des chiffres. Et les billets oui. euh, sont... viennent des chiffres. Hmm. Quand, quand on, euh, un gouvernement... S'il veut de l'argent, on pourrait dire « qu'on on va faire un... » Par exemple, un... on imagine qu'une une véritable gauche veut, veut arrive au pouvoir, Donc, elle fait des promesses, à dire « bon, on va faire un service public, il y aura plein de trains, plein d'hôpitaux, plein d'écoles partout, mais ça va coûter... » Et les, gens, les autres, ils vont dire « ça va coûter combien ?» bah... Et puis on ne le fait pas, parce que ça coûte trop cher. Quoi. Déjà, on voit les intérêts, tous les intérêts qu'il y a à payer. On nous dit que tous les impôts euh, euh, sur le revenu, ça ne sert pas à payer les intérêts de la dette. Alors là, on ne comprend pas pourquoi que les banquiers, eux, ils ont le droit de taper les chiffres, et que le gouvernement tape pas les chiffres sans intérêt. Ça, c'est quand même curieux. — Il faut citer deux livres, là. — C'est ce que les pays riches font pour les pays pauvres quand ils effacent les dettes, etc. Ah, — Ils effacent les dettes, oui. Mmh. — oui, mais, mais même pour les pays riches aussi. Mmh. Même la France. — Mais euh, le travail, la, la valeur de travail dans tout cela... Parce que finalement, à quoi ça sert de travailler si on peut fabriquer des billets à terre, à terre belle ?— Alors en fait, il faut fabriquer les billets. les billets qui valent la, la production. Ah, oui. Si... Bon, oui. alors, ça, c'est le principe de l'économie distributive. Oui. — Oui, voilà. Économie distributive, oui. — Du bois, par exemple, en 1936. Hein, C'est assez censuré. On n'en parle pas trop. Hein, mais si vous tapez sur Internet « économie distributive », vous allez encore trouver. Le principe de l'économie distributive, par exemple, bon, si dans le, le PIB de la France, a fait, euh, je sais pas, 15 000 milliards d'euros, et bien on crée 15 000 milliards d'euros et qu'on distribue euh, sur le compte de chacun. — Le partage. — Il faut arriver bon, au sûr, partage. — Bien sûr, le travail ouais. est au je, aussi je partage. suis candidat. Hein. — <rire> Ah bah, Et puis beaucoup de nos auditeurs aussi, sûrement. Hein. Le partage, on partage ouais. tout, quoi. — Mais ça veut dire qu'il faut remettre complètement le système actuel monétaire. — Voilà. Il, il arrive à bout de course. — mais Enfin s'il n'y a, si a plus de riches, euh, le monde va plus fonctionner. Parce qu'il faut bien des riches, des pauvres, et des, ah bon des gens intermédiaires. Hein. — bon, si, si ça peut leur faire plaisir, on peut les mettre un peu plus riches que les autres. <rire> ouais. les pans, euh, de... Mais bon... Ouais. — Là, il y a un livre très intéressant, « Les 10 plus gros mensonges sur l'économie ». Philippe Derudder et André-Jacques Holbeck aux éditions d'angle C'est vraiment excellent, ça parle entre autres, il y a un chapitre sur la création monétaire. Hmm. Et c'est ouais. pas compliqué Donc du tout. Donc là, ouais. là c'est toutes les preuves que ce qu'on dit, c'est vrai. Quoi. Alors au, au niveau de, de votre musique, parce que c'est quand même une émission musicale, ça part oui. vrai. <rire> Mais finalement, j'ai le sentiment que le, le propos est plus important que, que l'aspect musical. On se ah, tout à fait. C'est les propos, les, le message central... Le, de la plupart des chansons d'album, euh, c'est vraiment... Euh, C'est-à-dire enfin, qu'on pourrait faire du rap, quoi Oui. Oui, parce qu'on doit se rejoindre quelque part, avec les rappeurs. Mm -hmm. Et on va peut-être le savoir euh, tout à l'heure. Oui, okay. Sauf, mais... sauf qu'on n'a pas forcément le matériel pour faire les boucles, tout ça. enfin. On fait avec nos moyens. Oui, vous avez de, du matériel surprenant aussi. Bah, J'espère qu'on aura un petit aperçu euh, tout à l'heure. Parce que vous avez quand même amené, euh, surtout Jean-Pierre, des, des instruments euh, assez bizarres. Enfin, voilà, je euh, une, oui, une guitare oui. à 16 notes par octave, entre autres, par exemple. Mm -hmm. Qui a été créée, vous m'avez dit tout à l'heure, par euh, un ingénieur, c'est ça Ah non, non, non, ça c'est... Euh... Ah oui, ça c'est... Non, ça c'est une invention perso, ça. Même pas, non, c'est un C'est un système, 16 notes par octave. Donc on a des... Il y a des quarts de ton, des trois ah quarts oui, de ton. Okay. Dis, ouais. Oui, ça, ça rappelle un peu les instruments du, du moyen, milieu, l univers, l univers, ouais, ouais. les, les luttes, etc. Enfin, je pense ça peut faire. Des faire des heures. Heures. Ça fait entre le blues et l'oriental. Mmh, ouais. mmh. Très bien. Et pourquoi euh, avoir choisi cette gamme-là ben, euh, Pourquoi pas Parce qu'on nous impose toujours <rire> 12, notes, 12 notes par octave. Ben, moi, je vais en faire 16 ou 15 ou 13. Ouais. J'ai plein de guitares comme ça. Oui, on sort un peu de l'ordinaire dans la famille, hein, apparemment. Oui, bah c'est bien. Oui, on est original, quoi. Quelque part. Nous avons deux originaux ensemble, <rire> deux frères en plus. Ça tombe bien. Alors, vous me faites quoi comme morceau ensuite euh, Donc, euh, alors après, euh, là, c'est, euh, on va parler du nucléaire. Là, c'est un petit peu plus. Euh, Sérieux, on va dire. Donc il faut que j'aille euh, mettre, mettre euh, la bande son. On va faire sur la bande son là. Et donc c'est grâce à l'électricité nucléaire que... Oui. que cette bande son oui. va... Oh. va fonctionner. Oui. Mais je me bats pour euh, qu'il y ait des éoliennes partout et. Il cherche. Ah, oui, mais, oui il cherche. <rire> mais déjà faut commencer. Mais non mais dis oui. lui que c'est avec l'éolienne ça marche. <rire> okay. Oui je pourrais le recharger sur éolienne. Quoi. Bon, bon je, je vais, vais souffler après. très très fort pour faire tourner l'éolienne pour pas, justement, euh, être esclave de, du nucléaire. Le nucléaire civil, oh, il est bien gentil Bien au courant, mais en nous des sur les risques encourus, mots de ces bouches cousues nucléaire, nucléaire, nucléaire, tu empoisonnes la terre, Ah, tu l'as pour toujours Le nucléaire, civil et militaire Mon Dieu, quelle belle affaire Sorti tout droit, des fins fond de l'enfer Maintenant les démons peuvent faire la fête Quelques petites bombes, incidents nucléaires Et adieu la vie sur ta planète Nucléaire Poisonne la terre Nucléaire Nucléaire Nucléaire Mais ne vas-tu pas mourir un jour Ou seras-tu là pour toujours Cher en tête D'une liste incomplète Bien pris trop à la légère Radio à Mêlé à la cupidité et s'en est bien assez Pour se donner le droit de faire n'importe quoi Et de jouer à l'apprenti sorcier Nucléaire, nucléaire, nucléaire Tu empoisonnes la terre, nucléaire As tu pas mourir un jour Ou seras-tu là pour toujours Les déchets de oh ce sont les plus, les plus gentils Ils seront toujours à nos côtés, à nos côtés. Pour des millions, voire des milliards d'années Il faudra bien les chouchouter Ne pas les enterrer pour s'en débarrasser Car ils pourraient bien se venger Paris. Nucléaire Nucléaire Tu empoisonnes la terre Nucléaire Nucléaire Nucléaire Mais ne vas-tu pas mourir un jour Tu seras-tu là pour toujours Des solutions alternatives ne peuvent en aucun camp nous nuire Étant sortis tout droit du paradis Le choix n'est vraiment pas difficile Et je dirais même facile Si ça c'est pas une preuve Que d'où viennent tous nos dirigeants Les faits parlent d'eux-mêmes C'est pas bien compliqué De pouvoir tous les juger Ce ne sont vraiment pas des anges Pour se permettre la puissance Prends de tes folies Le risque d'anéantir la vie Nucléaire Nucléaire Nucléaire Tu empoisonnes la terre Nucléaire Nucléaire Nucléaire, Nucléaire. ne vas-tu pas mourir un jour Où seras-tu là pour toujours Attention au nucléaire! Attention! Attention! Attention! Bravo les gars, ça part en live avec un instant Bernard Linazar au, au chant et Jean-Pierre Poulain qui jouait un instrument très étrange qui s'appelle euh, le Thérémine et euh, en fait c'est euh, commercialisé par euh, une marque bien connue de synthétiseurs, euh, pionniers un peu dans le domaine, le, la marque Moog hein, c'est ouais, ça ouais. Jean-Pierre, donc euh, bah, expliquez-nous, euh, bah, en plus c'est dommage qu'on n'a pas l'image parce que, en fait vous jouez ce... sans toucher hein, Sans toucher. il y a une espèce d'antenne euh, très épaisse euh, verticale, ça rappelle un peu les, les, les grosses antennes de enfin de, de des, des, des trucs comme ça et et vous vous approchez de votre main selon la distance de la main et selon le, le balancement, en fait, ça, ça donne des notes ou des, des sons un peu, un peu c ça, ouais. plus ou moins aigus, etc. Quoi. C ouais. ça ouais. Et ça fonctionne comment Eh bien, j'en sais trop <rire> rien. Et l'origine de cette donc <rire> Il euh, y a une antenne, plus on se rapproche, plus c'est aigu, l'autre plus on se rapproche, quoi, c'est Une problème. espèce de champ électromagnétique, ouais, peut-être, ouais, ouais, euh, ouais. qui, qui retranscrit comme ça, euh, grâce à des, des composants en, en son, quoi, c'est ça, ouais. ça Ça rappelle un peu les, les ondes de Martenot, un peu ça. Ah, c'est le même son Sauf que les ondes Marteneau, euh, c'est plus facile parce qu'il y a un clavier. Euh, Et c'est aussi ancien que les, les ondes Marteneau euh. Encore plus, 1917. Ah oui, oui, donc c'est carrément l'ancêtre. Euh, des instruments électroniques, ouais. Wow, fantastique. Et ça se trouve. Euh... Il n'y avait pas encore de centrale nucléaire à l'époque. Et... <rire> c'est ça. <rire> c'est des gens qui pédalaient euh, <rire> un petit peu pour faire l'électricité. Comment est-ce qu'on faisait l'électricité à l'époque, d'ailleurs C'est peut-être des moulins. Ouais. Euh, des... En fait, une centrale nucléaire, on, on croit que. Moi, avant, je croyais qu'une centrale nucléaire. C'était, euh, bah, je sais pas, c'était l'atome qui se désagrégeait. donc ça faisait de la radioactivité et en même temps de l'électricité. Mm. Et finalement, ben bah, non. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient ça, alors ils croyaient que c'est une technologie moderne. Non, non, c'est une fusion qui fait chauffer l'eau, c'est en fait c'est la vapeur de l'eau qui bah, fait oui. tourner les turbines. C'est une centrale, turbines, à eau, quoi. quoi. Oui, oui, c'est ça. Oui. Donc, alors pour faire bouillir de l'eau. C'est une machine à vapeur. Euh, oui. donc c'est Denis Papin qui aurait pu l'inventer. Voilà, c'est la centrale Denis Papin, quoi. <rire> Sauf qu'au lieu de faire bouillir l'eau avec du, du bois, du charbon, du gaz, n'importe quoi, on fait bouillir ça avec... De, euh, de l'uranium, quoi. Mmh. C'est comme si pour faire cuire des nouilles, on mettait de l'uranium en dessous. Bah, ça, on pourrait hein, faire des cuire de, des nouilles avec l'uranium, mais après, il faudrait confiner ça. Il faudrait... Alors, les déchets, qu'est-ce qu'on en ferait Tout ça, c'est pas économique. C'est complètement aberrant. Enfin. — Alors le grand argument écologique, selon euh, Grenelle de, de l'environnement, on a introduit ça, c'est que finalement, le nucléaire ne gage pas des CO2, des, des, des gaz toxiques dans, dans l'atmosphère, quoi. Contrairement ouais. euh, aux combustions euh, grâce au charbon ou au pétrole, comme ça se fait en Chine. — J'ai vu aussi sur, sur YouTube... il bon, y a une... Une vidéo, l'arnaque le, le, du réchauffement climatique. Ah que, bah, <rire> le, le CO2, le c'est CO2, un gaz qui est plus lourd que l'air. Alors comment est-ce qu'il peut faire un effet de serre, par exemple Ah oui, intéressant. Mais bon, l'air, c'est l'air euh, oxygène ou l'air. Euh, parce qu'en fait, l'air. Ah, l'atmosphère, l'atmosphère. Il faudrait que le CO2, il se balade mmh. euh, tout en haut pour mmh. faire bouclier, pour faire un effet de serre, quoi. Mmh, D'accord. Oui, enfin, on voit encore qu'on nous ment sur beaucoup de choses. <rire> ça me rappelle une chanson, du tronc, mais vous, vous êtes persuadé qu'il y a un, un, un complot, quoi, international, politique euh... oh ben, on, on Disons que le, le, le mot complot, j'aime bah, pas trop. Ça, c'est très oui. américain, parce que les Américains ouais. sont... Enfin, certains, les non, Américains mais, sont très. Par exemple, l'économie distributive, est-ce que tu en as entendu parler La quoi L'économie distributive. Oui, oui, ah oui moins, ce bon. dont on parlait ouais. à l'instant. Oui, Et oui. pourtant, c'est vachement intéressant. L'espéranto, parce que moi, je parle couramment, Mm -hmm. On n'en parle jamais. Donc... Moi, je préfère le latin. Franchement, je trouve ouais. que... Parce qu'en fait, c'est une langue créée de toutes pièces, l'espéranto. Enfin, ouais. personnellement, mais ça se discute. Parce qu'autrefois, la, la langue internationale, c'était... Enfin, en, en Occident, en tout cas, c'était le, le, le, le latin. Sauf sûr. que là, il y a des... C même, euh... Et même avant, c'était le grec. C'est autant, on va dire, européen au niveau des, des mots que asiatique au niveau oui. de la grammaire. Que, que le chaque, latin, c'est pas asiatique, Chaque pays s'y ouais. retrouve, de toute façon. Ah oui, d'accord. L'espéranto, on retrouve un peu de chaque pays dans... Donc... Non, mais façon, ce, que, ce que je voulais surtout dire, c'est <rire> que y a, y a, y a j'ai pas le droit de dire ce y a une censure, parce que... Tu peux me traduire le nom de l'émission, ça part en live, en, en espéranto, par exemple euh... ça, En français, ça veut dire quoi exactement, ça part en live aussi euh... Ah, ça c'est une bonne question, justement. Euh, improvisado, peut-être ah, Improvisation D'accord, Ouais ouais c'est pas mal. Bien, non mais en fait, il n'y a, y a, y a, y a, a pas de censure, parce qu'on a le droit d'en parler, mais il faut chercher l'information, il faut la chercher comment on fait si on si ne on sait, si sait pas que ça existe. Il hmm. y a plein de choses, dont on ne sait pas que ça existe. Ben oui, ils, ils sont vraiment bien, mais les intérêts financiers euh, sont là pour nous empêcher de découvrir tout ce qui est bien. Peut-être la, la finantise aussi, euh, parce que hmm. on, on, Combien de, de ceux qui, ont, qui, vont, qui, vont, qui écoutent la radio en ce moment vont par exemple taper. Vont aller acheter à la maison de la presse euh, les dix plus gros mensonges sur l'économie pour lire. Combien mmh. il y en a qui vont taper création monétaire ou libérer la monnaie mmh. si Ça se trouve, ils ne vont pas le faire. Ben si, peut-être en peut peut vous écoutant, hein. peut-être. Cette quête, parce qu'on a l'impression que vous, vous êtes la, dans une quête permanente d'une espèce d'utopie ou de monde parallèle, et ça vient d'où C'est venu naturellement C'est à cause de vos parents ou Non, ben, c'est <rire> vraiment une, une ben, démarche ben, volontaire de votre part à tous les deux. Ah bah ça, alors là, oui, c'est en ça, nous, ça. Ça me paraît normal, fin, oui. on vit, donc oui. on a envie de vivre, on a envie de On a envie être être d'améliorer les choses, d'être oui. heureux, c'est normalement, c'est on vit, on est, on devrait être heureux. Oui, moi, il y en a beaucoup comme vous, ou, ou pas Oui. Ouais, ouais, je vous sais. vous en connaissez euh... oh. bon, bon, bon, on va <rire> euh, C'est vrai que c est, c est, des fois, c'est un petit peu dur, quoi. <rire> à, à, quel, à, à quel niveau bah, des, bah, des fois, par exemple, on explique un truc... Ouais, ouais tu as raison. c'est oui. tout. Maintenant, du moment que ça passe ouais, si bon. ça passe pas à la télé, bon ben, euh, c'est raté, quoi. Tout ce qui est bien passe à la télé. Ouais, J'ai qu'à qu mettre, moi, euh... sur mon CD, euh, vu à la télé, euh, puis on va peut-être me lâcher. Ouais, mais c'est pas vrai. Bah c'est intéressant parce que. que a, en ce moment, il y a un festival de danse qui se déroule à, à Blois, donc ça s'appelle Les Éclectiques. Et justement, le gros thème du festival, c'est l'unissant. L'unisson. Par rapport à la conformité et donc l'unisson, c'est l'idée que bon dans une société. Euh culturel, civil, économique, euh, bon l'intérêt c'est qu'on marche tous ensemble, à à oui. ensemble, mais en même temps le piège c'est justement de tomber dans la conformité, ça, ça rejoint un peu ce que, ce que vous évoquez, ah, j'ai l'impression. Ah, ah. Non la conformité, mettons tout le monde habillé pareil euh, et ainsi de suite. Bah justement le, le, le, le débat c'est ça, est-ce que jusqu'à ah, quel point pour, pour fonctionner ensemble, parce que ah, non, quelque les... part, il faut quand même des repères, euh, des repères euh, collectifs, hein, pour, que, pour, pour pas que tout le monde euh, soit dans une incompréhension. Euh, Permanente. Et en mm. même temps, il faut trouver justement la limite pour pas pas qu'on soit dans une espèce d'uniformisation, une espèce de quête ouais. de conformité, etc. où on perd son âme. et, et Moi, j'aime bien qu'il qu y ait des différences. Mm. Hein. Mm. Enfin, à partir ben du oui. moment où il y a la, enrichissant, une, tolér quoi, une tolérance, les, quoi, euh, les, a... les différences nous enrichissent. Quoi. et Pourquoi avoir choisi la, la musique pour euh, relier ce, ce, ce message eh bien, euh, autrement, je pourrais le relier, euh, admettons, en écrivant, euh, mais je ne suis pas écrivain et je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Mon frère, <rire> mon grand frère, me l'a fait remarquer. <rire> alors, donc, euh, la musique, euh, moi, ça m'est venu facilement. Les chansonnettes, euh, comme je les appelle, j'en ai fait euh, euh, beaucoup, quoi. J'en ai choisi une dizaine, une douzaine pour le, le CD. C'est plus facile à dire en musique, peut-être. Ou alors, je vais prêcher sur les... Devant les, sur les places publiques. En... Et <rire> vous avez un public, justement, il euh, y a des monde qui vous suivent, euh, qui s'intéressent, qui achètent euh, le CD Bon, euh, pour l'instant, mon public, il est un peu éparpillé, on va dire. Jusqu'où Jusqu'en Chine ouais, Dans le sud de la France. Enfin, dans la France. Hein, mm. J'ai pas sorti des frontières. Peut-être mm. en Italie, si. Mais euh, après, bon, bah, c'est à moi de, mm. de le regrouper, me faire connaître, tout ça... Bon ben ça se fait pas du jour au lendemain Ils non plus. — C'est pas vraiment un vendeur non plus. <rire> — eh Oui. — Ah, c'est ça. <rire> Aussi. — Est-ce que le, le spectacle, et on en a pas parlé, parce que j'ai eu la chance de vous voir euh, tous les deux. Et c'est vraiment bien, bien, bien fait. Hein. Moi, j'ai trouvé ça super. — oui. Il y a, il y a euh, mise en scène. Il y a, il y a, enfin, vous, vous avez des pancartes. Jean-Pierre est euh, mmh. habillé en, en abeille, je crois. Oh. — ça. <rire> oui, oui, oui, on n'a pas parlé de la guitare avec la... — Moi, en abeille, parce que j'ai une tête à en ouais, on a ben euh, oui, oui. non, être en abeille. — Oui, à fait la fleur de tourne-sol. Ça fait penser presque à un spectacle pour, pour enfants ou... ah, peut euh, Parce Peut-être. a un côté enfant, ludique. Voilà. — euh... Oui, oui, parce qu'on aime bien s'amuser. Et tout est plus facile en s'amusant. Euh... — Peut-être que les gens sont encore des enfants, tant ne seront pas oui. encore mûrs. Quand ils vont se révolter, ils vont être. peut-être passer à l'adolescence puis après, ils vont venir adultes, puis... <rire> Bon, et puis après, on pourra... — Alors, donc, on des fait des, des spectacles pour enfants, pour l'instant. — Oui. — Il faut toucher le cœur le des enfants. — Pour prêt-ado. Voilà. — et, et on peut vous voir euh, sur scène ou... Bah, euh, — Oui, ben, il y, y a un spectacle, là, qui va se faire euh, sur Amboise, là, au Café des Arts. Donc, ça, c'est le 8 euh, mars. — D'accord. — Ah mars, oui, c'est faut attendre, quand même. — Donc, euh, un petit spectacle. Hein, euh, ça dure une bonne heure. Euh, c'est théâtral et tout, comme vous l'avez dit. Ouais. — D'accord. Au Café des Arts, on Amboise, le 8 mars, c'est ça voilà. Ça tombe quoi, un samedi, un vendredi Ça tombe un samedi, ça, hein, normalement. Ouais. D'accord, vers 20h30, euh, le soir, ou dans, dans euh, la journée 21h, ouais, plutôt, non 21h, ouais, ça bon, c'est le bonne heure, hein, quand Ah, je ok. Et avant, non Sinon, pour le CD, pour, pour se l'acheter, parce que Alors, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui ah ben, bien. ou le télécharger gratuitement, <rire> ça existe. Bah il n'est <rire> pas à télécharger encore, mais on peut se le procurer à l'adresse de la petite encyclopédie des, des échelles et des modes sur le site à Jean-Pierre Poulain. Donc il faut taper Jean-Pierre Poulain sur Internet. Tout euh, relié la petite encyclopédie. Non, ou dans le, dans le moteur de recherche, X-Quick, par exemple. D'accord, Poulin, P-O-U-L-I-N, si vous vous hein, c'est ça. Voilà. Ouais. OK. Bon, les gars, on a juste le temps de, de faire une dernière chanson avant de faire connaissance avec le groupe Rap, donc ben, un groupe qui euh, fait de la poésie, mais plutôt urbaine, et qui était aussi à la recherche peut-être d'une utopie. Et donc le dernier prêts? titre que vous nous faites, c'est « On n'en veut pas », c'est ça Bon, voilà. Donc, Jean-Pierre est prêt Tout le monde serait Pu s'efficher Et robotisé. Ce monde-là, moi je dis Non, nos libertés N'ont pas la prison N'ont pas la prison Bravo les gars, merci Bernard Linazar, Jean-Pierre Poulain. Avec Non, on n'en veut pas. Et Jean-Pierre qui a suivi un stage très réussi avec euh, Peter euh, Frampton, pour ceux qui connaissent, euh, grâce à un instrument qui s'appelle un, un Tugbox. Et merci de, de voir partagé ça avec nous. Euh, vraiment un ouais, grand ouais. moment, à la fois au niveau rencontre et au niveau musical. Fantastique. Oui, merci bien, les gars. Merci bien. Bonne, bonne continuation et on rappelle donc euh, la, la date euh, du samedi 8 mars euh, au Café des Arts à Amboise pour vous voir voilà. au concert. Voilà. Alors, Alors nous allons. On, en on est nombreux. Ok. <rire> nous allons faire connaissance donc avec nos poètes urbains après les poètes ruraux. Donc le groupe 41 euh, balles. Salut. Donc j'ai plein de monde en, en studio. Il y a notamment, enfin pour euh, les principaux membres du groupe, il y a Raza. Salut Raza. Salut, ça va Ça va, ça va. JR. JR. JR. Et Marco.